Voilà, bonsoir à tous. Nous allons entrer dans la soirée sans prendre trop de retard. Monsieur le Premier ministre, monsieur le recteur de région académique délégué à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation, cher Gabriel et Fionny, général Sylvain Hausset, commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, monsieur le consul général du Portugal, monsieur Guy coprésident de la chaire vulnérabilité, mesdames et messieurs les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique de la chaire Vulnérabilité, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, j'adresse tout d'abord un salut très cordial à tous ceux qui sont réunis ce soir dans cet amphithéâtre et je salue particulièrement les étudiants qui sont venus nombreux ce soir. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette soirée organisée par la chaire d'Université Vulnérabilité. Cette chaire a été créée il y a trois ans dans notre université d'une part pour mettre en interaction les enseignants-chercheurs selon une logique pluridisciplinaire, mais aussi pour exercer ce qui correspond à la responsabilité sociale de tout établissement d'enseignement supérieur, c'est-à-dire entrer en conversation avec les acteurs sociaux et les aider à décrypter, à analyser les enjeux et les défis du monde contemporain. Le thème des vulnérabilités s'est imposé assez facilement avant même, comme je vous le disais tout à l'heure, avant même l'épidémie du Covid-19, tant la fragilité de certains systèmes qui structurent notre monde et notre société apparaissait évidente. Fragilité de l'économie, fragilité du système de santé et du système d'éducation, fragilité de l'écosystème dans lequel nous nous mouvons. Dans un premier temps, le projet de la Chair a consisté à fonder en raison la notion de vulnérabilité, et à la décliner dans des champs aussi distincts que ceux de l'économie, de la protection sociale, de l'écologie, tout en constatant la dimension systémique des vulnérabilités. Tout est lié. Tout est lié, je reprends ici une expression de Madame Elisabeth Hérault, qui est coprésidente de la chaire avec Guy Sidos. Il s'agissait donc tout d'abord de montrer le caractère opératoire de la catégorie de vulnérabilité pour penser le réel, et ce fut le travail des d'écologues de 2021 et 2022. Leur résultat a été en particulier de mieux appréhender le débat qui se joue aujourd'hui dans notre société et que l'on pourrait résumer de manière schématique comme un débat entre deux anthropologies. D'une part, une anthropologie de l'autonomie absolue, selon laquelle chaque être humain est maître de son destin et le façonne librement. Et puis, d'autre part, une anthropologie que j'appellerais l'anthropologie du don ou de la gratuité, selon laquelle l'être humain se comprend comme étant inséré dans un réseau de relations, qui le construisent. Ici, évidemment, le débat porte sur la manière dont se construisent ces relations, échange purement commercial ou, au contraire, logique de gratuité qui semble être le préalable nécessaire à toute relation, à toute relation vraiment humaine. Le point de départ des deux colloques que va organiser la chaire fin 2023 et début 2024 est différent. Il consiste à constater le risque d'effondrement ou l'effondrement déjà en cours d'un certain nombre de systèmes pas seulement en France, mais également au plan international, fragilisation des systèmes de santé, des systèmes éducatifs, fragilisation de l'ordre mondial issu de la fondation de l'ONU et fragilisation des médiations sociales, les syndicats, les églises, médiation sociale parmi lesquelles figure la médiation du politique. Faut-il alors en rester au simple constat de cette fragilisation ou de cet épuisement des médiations politiques et sociales, ou bien est-il possible de poser les jalons, en permettant de poser des jalons qui permettent leur reconstruction, leur remise en marche Et c'est ce questionnement, Monsieur le Premier ministre, qui est le point de départ de votre intervention dans le cadre de la chaire Vulnérabilité. Vous avez choisi comme titre de cette contribution la résilience démocratique au défi des crises. Pour vous écouter, sont réunis dans cet amphithéâtre des étudiants, des enseignants, des chercheurs des membres du personnel de notre université, certains de ses administrateurs, le président de son conseil d'administration et enfin de nombreux amis de notre établissement. Vous allez entrer en dialogue ce soir avec Patrick Artus, un économiste que vous connaissez bien, je crois, et qui est membre du conseil d'orientation de la chair vulnérabilité de notre université catholique. Je vous cède sans tarder la parole en vous remerciant une nouvelle fois de votre présence à l'UCLI. Nous vous écoutons avec plaisir. Merci à tous de votre attention. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vais avoir le plaisir de dialoguer, enfin, nous attendons M. le Premier ministre beaucoup plus que moi sur cette soirée. Je vais peut-être ponctuer euh, mon intervention d'un certain nombre de, de réflexions et d'un certain nombre de points, et, euh, et ensuite, euh, Bernard Cazeneuve euh, pourra réagir, développer euh, euh, à sa guise. Je, je, je crois que la première question, pour un économiste, je suis économiste, la première question quand on s'attache hein, à la question de, de pratiques démocratiques, de liberté démocratique et, et de, de liberté des politiques publiques, c'est la question de la mondialisation. Euh, la mondialisation euh, euh, commence au milieu des années 90, hein, c'est un phénomène relativement récent. C'est l'ouverture des échanges avec les pays émergents, c'est les délocalisations dans les pays émergents. Et je crois qu'on euh, on réalise aujourd'hui que la mondialisation a été extraordinairement difficile dans euh, un certain nombre de pays de l'OCDE, de pays, de pays avancés, puisque ce processus de mondialisation, qui était clairement à l'avantage des pays émergents, les pays émergents ont vaincu la grande... enfin, ont beaucoup réduit la grande pauvreté qui les caractérisait dans les années 90. La mondialisation a simplement, dans les pays, dans les pays avancés, effectivement fait profiter les consommateurs de prix plus bas, mais a détruit des pans entiers de l'économie qui a été délocalisée, qui n'était plus compétitive. Et à cela s'est ajoutée la constitution de l'euro, qui a aussi réduit les marges de manœuvre de politique économique, euh, l'euro le, le, le, fait que euh, les, les gouvernements nationaux n'ont plus, euh, plus la liberté de déterminer leur politique budgétaire, n'ont plus la liberté de déterminer leur politique monétaire, euh, sont, contraints, euh, sont subissent des contraintes de maintien de la compétitivité extrêmement forte puisqu'ils ne maîtrisent plus leur taux de chance. Donc j'aimerais bien, pour commencer, avoir votre réflexion sur les effets de la mondialisation. Est-ce que... Est-ce que les États et les gouvernements gardent d'autres marges de manœuvre que, que, que celles que je viens d'évoquer que, Quelle est la gravité de la perte de liberté des politiques publiques en face de la mondialisation Bien, d'abord, permettez-moi, euh, cher Patrick Artus, de, de remercier nos hôtes de ce soir, monsieur le recteur, l'Université catholique de Lyon, les étudiants qui sont venus nombreux. Ceux qui n'étant pas étudiants ont le sentiment de le redevenir en s'installant sur ces bancs. Et la présence de tous ces acteurs me touche beaucoup. Et dans une ville où l'université, dans le temps long de son histoire, a toujours joué un rôle éminent et qui eut à sa tête, avec une longévité exceptionnelle, puisqu'il fut maire de 1905 à 1940. Et puis ensuite de 1945 à 1957, je veux parler d'Edouard Herriot, qui était un esprit extrêmement brillant, un universitaire méticuleux, qui s'est intéressé à Madame de Récamier, à Madame de Stelle, mais pas seulement. Et donc il y a dans cette ville une vieille tradition euh, universitaire, une grande exigence de rigueur intellectuelle et d'être dans cette ville à l'université est bien entendu pour moi quelque chose d'extrêmement significatif, symbolique et important. Vous me posez, cher Patrick Arthus, une question d'économiste. Il s'avère que je suis beaucoup moins économiste que vous ne l'êtes, même s'il est très difficile d'exercer des responsabilités au sein de l'État, et même comme maire d'une grande ville sans avoir quelque intérêt pour les questions économiques. Je suis plus, euh, dans le, les responsabilités que j'exerçais, un homme politique. Et donc, mon approche, elle est bien entendu intégrante de vos préoccupations, mais pas exclusivement. Et je ne voudrais pas que les différences d'angle dans l'analyse que nous pouvons avoir de sujets qui sont comme autant de questions de préoccupation communes me conduisent à escamoter votre question. Je vais donc répondre à votre question, mais en répondant à votre question, je vais essayer d'y introduire d'autres éléments qui me paraissent fondamentaux pour comprendre les effets et les limites de la mondialisation. La mondialisation, bien entendu, procède, je suis totalement d'accord avec votre analyse, d'un processus qui trouve son origine dans la science économique, dans les dynamiques de l'économie, dans les critères de la compétitivité qui opposent entre elles des entreprises et, au-delà des entreprises, des États qui, par les mesures qu'ils prennent, favorisent ou non la compétitivité économique des entreprises dans la mondialisation. La mondialisation, par le fait qu'elle conduit la puissance publique à ne pouvoir agir dans sa capacité régulatrice qu'à l'échelle du marché global, change complètement la perception que les citoyens, mais également que les responsables politiques, peuvent avoir de leur propre pouvoir. Et vous avez cité tout à l'heure la mise en place de l'euro, les conséquences que peut avoir l'euro sur euh, les instruments de politique économique dont nous disposions par le passé et qui n'étaient pas sans donner à l'État quelques prérogatives qui donnaient aux citoyens le sentiment de sa puissance et qui, par conséquent, donnaient euh, aussi aux citoyens le sentiment que l'État servait à quelque chose, ce qui n'était pas neutre dans la possibilité d'entretenir la confiance entre les citoyens et ceux qui étaient détenteurs de la légitimité démocratique, puisque ceux qui étaient détenteurs de la légitimité démocratique, lorsqu'ils dévaluaient, lorsqu'ils euh, euh, agissaient sur le contrôle des changes, lorsqu'ils bloquaient les prix, donnaient le sentiment d'avoir euh, une influence sur le cours des choses. Ces affaires-là ne sont pas si anciennes, d'ailleurs. Euh, bien que je tangente la soixantaine c'est-à-dire un âge qui apparaîtra aux étudiants qui sont ici présents comme d'ores et déjà canonique. J'appartiens à une génération qui a connu l'époque où ces décisions de politique économique étaient prises. Je me souviens de 1981. Et en 1981, nous sommes déjà quelques, presque quelques décennies après que la mondialisation a commencé à faire connaître ses effets. Mais nous n'avons pas la monnaie, la monnaie unique, nous avons la Banque centrale. Nous sommes dans un processus de régulation, je parle sous votre contrôle, cher Patrick, par les quantités, là où, ensuite, on est passé à un dispositif de régulation par les taux. Euh, donc, ça veut dire qu'on euh, a la possibilité, par euh, la quantité de monnaie qu'on émet, euh, d'influer sur les taux d'intérêt, sur l'inflation, etc. Et nous décidons, en 1980, quand je dis nous, moi, j'avais 18 ans, je ne peux pas être tenu pour comptable de cette politique, même si j'avais voté pour la première fois pour celui qui l'avait mis en œuvre, Et je veux parler de François Mitterrand. François Mitterrand met une politique économique en œuvre qui est une politique très décalée par rapport à celle qui euh, prévaut partout ailleurs dans le monde augmentation massive euh, des salaires, euh, mise en place euh, de toute une série d'avantages sociaux nouveaux, euh, relance par la consommation dans un pays dans lequel l'appareil industriel n'est pas en, en mesure de résister à cette relance, si bien que le commerce extérieur s'en trouve très fortement détérioré, ça dure quelques mois, et puis ensuite arrivent les visiteurs du soir, confrontés à euh, le, le cruel dilemme, poursuit la politique économique, au risque de devoir sortir euh, de l'Union européenne, qui qu'ils s'appelle pas l'Union européenne à l'époque, mais la communauté économique européenne, au motif que nos, notre politique économique sera à ce point divergente, qu'on pourra rester dans ce que l'on appelait à l'époque le serpent monétaire européen, ou est-ce qu'au contraire, on décide de s'adapter aux contraintes de l'Union européenne, enfin de la communauté économique européenne, pour y rester Et à l'époque, alors même qu'on dispose des instruments de politique économique dont vous parliez, on a une banque centrale, on peut agir sur l'inflation, on peut réduire la quantité de monnaie émise, on peut agir sur les taux, on peut bloquer les prix, on peut bloquer les salaires, c'est ce que nous ferons d'ailleurs pour casser l'inflation, euh, il y a une crise de confiance qui, malgré tout, s'instaure, et le sentiment d'ores et déjà à l'époque qu'il euh, y a euh, une difficulté pour les États dans la mondialisation euh, d'affirmer des, des, des volontés ou d'assumer de, euh, des prérogatives lorsque euh, euh, un pays décide d'avoir une politique qui va à l'inverse de ce qu'est le courant général. Donc ce problème que vous évoquez n'est pas un problème récent, c'est un problème ancien, qui s'est déjà posé à l'époque où nous avions la maîtrise de nos instruments. Deuxième considération, ce n'est pas parce que nous n'avons plus la maîtrise de nos instruments que nous ne pouvons rien faire, et que euh, ceux qui sont à l'origine de la responsabilité politique ou qui la détiennent euh, ne peuvent, euh, devant les citoyens, que témoigner de leur impuissance. Et je voudrais prendre des exemples très concrets, qui relèvent euh, de la sphère économique, nous vivons une crise de la mondialisation, ou en tous les cas, on peut l'interpréter comme une crise de la mondialisation, lorsqu'à la fin des années 2000, avec la crise des subprimes, on a un système économique et financier qui s'affaisse profondément. Nous aurions pu considérer que c'était là un effet du libéralisme économique, que le marché ayant ses vertus, il s'occuperait de réguler tout cela lui-même, et que la puissance politique n'avait à s'occuper de rien puisqu'elle était, du fait de la mondialisation, devenue impuissante parle sous votre contrôle. Patrick, vous avez le droit de dire devant les étudiants que tout ce que je dis n'est pas la vérité. Ça alimentera notre débat et ça mettra du, du sel dans cette soirée. Mais moi, je me souviens, parce qu'à l'époque, je n'avais plus 18 ans, j'étais ministre du budget, qu'à l'époque où ce problème s'est posé, j'étais ministre des Affaires européennes et ministre du budget. Nous avons dû prendre des décisions. Est-ce que nous allions laisser euh, l'économie financière détruire l'économie réelle, puisque tel était le sujet, ou est-ce que nous allions... Au sein de l'Union européenne, où tout le monde n'était pas d'accord, tous les représentants des États n'étaient pas d'accord sur les politiques qu'il convenait de mettre en œuvre, jouer de notre vision de ce qu'était le contexte et de nos convictions pour faire en sorte que la finance fût régulée. C'est le choix que nous avons fait. Et c'est le choix que nous avons fait en essayant, et ce fut un débat extraordinairement difficile entre les pays de l'Union européenne, en essayant de faire en sorte que se mette en place un dispositif de régulation de la finance qui n'existait pas jusqu'à présent et qui permet, devait permettre d'éviter que le cataclysme qui s'était produit avec la crise des subprimes et qui pouvait détruire l'économie réelle ne se reproduise. C'était ce que l'on appelait l'union bancaire, articulée à trois instruments. Un dispositif de supervision bancaire par la BCE et les banques centrales des États, un dispositif de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts pour faire en sorte que tous les actifs toxiques qui s'étaient trouvés dans les banques et qui avaient perturbé le fonctionnement de l'économie euh, ne puisse plus euh, de nouveau se reproduire demain. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette stratégie, comme tout le monde n'était pas d'accord au moment où cette crise est survenue sur le fait que la Grèce devait rester dans l'Union européenne. Certains États, comme l'Allemagne, considéraient que la Grèce devait sortir. Nous, les Français, nous considérions qu'elle devait rester pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'économie et la mondialisation, mais pour des raisons qui avaient tout à voir avec la politique parce que nous considérions que le projet européen serait complètement mis sur le flanc si au motif qu'il y a eu un dérèglement économique et financier, nous sortions de l'Union européenne en en consacrant la dimension exclusivement libérale, un pays qui était en difficulté, qui était en difficulté parfois à cause de lui-même, mais pas seulement, et face auquel nous devions manifester notre solidarité. Et nous avons décidé, non sans mal, de convaincre les Allemands de faire en sorte que la Grèce demeura au sein de l'Union européenne, et c'est l'action politique de, à l'époque... Mario Monti, François Hollande, euh, y compris Rajoy, premier ministre conservateur de l'Espagne, qui a réussi à faire en sorte que les Allemands et ce que l'on appelait les frugaux, c'est-à-dire les pays plus conservateurs de l'Europe du Nord, ne parviennent pas à atteindre leur but. Et je prendrai un autre exemple, qui, qui est aussi un exemple qui montre que dans la mondialisation, il peut y avoir des actes de volonté politique. Mais ces actes de volonté politique, s'ils sont le fait de la volonté des États, ne peuvent plus être la volonté d'États agissant seuls, c'est nécessairement le fait de la volonté des États agissant ensemble dans un marché intérieur comme celui de l'Union européenne. Je vais prendre un texte qui est complètement d'actualité et qui doit sans doute parler aux générations les plus jeunes qui sont ici. Quel que soit le regard que l'on porte sur la mondialisation, la, le productivisme dans la mondialisation a une conséquence politique qui peut avoir des effets économiques, mais qui est d'abord fondamentalement politique. C'est que vous, comme moi, cher Patrick, nous avons appartenu à une génération qui se battait pour que le monde soit meilleur, pour que la vie soit meilleure. Certains avaient des slogans comme « changer la vie ». La génération des jeunes étudiants qui est là se bat pour que la vie demeure possible sur la planète. C'est un tout autre combat que de se battre pour que la vie soit meilleure et de se battre pour que la vie demeure possible, pour des raisons qui tiennent aux enjeux climatiques, environnementaux. Bon. Quand il est décidé, par une résolution présentée par le Parlement européen, pas les États, le Parlement européen, de mettre en place une directive relative aux devoirs de vigilance des sociétés mères et des entreprises d'honneur d'ordre, c'est-à-dire une directive européenne qui va soumettre les grandes entreprises qui sont de plein pied dans la mondialisation à devoir prendre des mesures cartographiant les risques, l'impact de leur activité sur la santé, l'environnement et les droits humains, après que ces cartographies ont été élaborées, de devoir mettre en place des dispositions d'évaluation de leurs tiers de leurs tiers situés sur le territoire européen mais pas seulement c'est-à-dire que si au moment d'évaluation de, de leur tiers situé par-delà le territoire européen, il est acté que leur tiers ne respecte pas leurs principes environnementaux, respect des droits humains, etc., la possibilité de rentrer en relation avec eux et de nature à engager leurs responsabilités civiles, éventuellement davantage, on est dans un acte de volonté politique dans la mondialisation, c'est-à-dire qu'on fait en sorte, par la volonté politique qu'on émet, que l'action des grandes multinationales dans la mondialisation ne soit plus aussi dévastatrice qu'elle l'était. Sauf que ce n'est pas la France qui le décide tout seul, c'est un consensus qui doit se faire au sein des institutions européennes entre le Parlement, 27 États et la Commission européenne. Mais à la fin, il y a une décision politique, elle témoigne d'une volonté politique, elle apporte la démonstration que dans la mondialisation, tout est encore possible. Il y a un troisième point sur lequel je voudrais dire un mot, et ensuite on passera aux autres sujets, c'est que tout n'est pas économique. Il y a des décisions prises par les États, non ce que la mondialisation leur impose de contraintes, ou des comportements politiques qui n'ont rien à voir avec la mondialisation et qui sont de nature à abaisser gravement les institutions démocratiques. Et là, je vais évoquer quelques sujets qui me tiennent à cœur. Lorsque la numérisation de la politique et la, la numérisation de la société conduit à considérer par les réseaux sociaux que l'usage de la phrase brève au service des idées courtes tirée, Twitter tirée, suffit à l'expression d'une pensée alors même que la démocratie s'est construite sur l'idée que le citoyen en démocratie était d'autant plus libre qu'il adhérait à la pensée rationnelle. D'ailleurs, je le dis ici, le grand combat, je le dis ici à l'université catholique, le grand combat des radicaux, qui étaient radicaux sans être extrémistes, et qui voulaient que la monarchie ne puisse pas continuer, et qu'on puisse, à l'école, par l'exercice du libre-arbitre, accéder à la connaissance, et qui, pour cette raison-là, dans un contexte historique qui n'a rien à voir avec le nôtre, on souhaitait séparer l'Église de l'État et mettre en place le principe de laïcité. Il reposait bien sur l'idée, ceux qui se fondaient bien sur l'idée, ceux-là qui étaient républicains et qui considéraient que la liberté, la démocratie et la République étaient trois idées qui se recouvraient l'une l'autre, que pour fabriquer des citoyens libres en démocratie, il fallait qu'à un moment donné, ils puissent rencontrer la raison, la pensée rationnelle. Et la raison et la pensée rationnelle doivent se déployer dans le temps long du raisonnement qui n'est pas compatible avec le spontanéisme de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, Patrick me disait tout à l'heure, parce que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ce sujet avant que notre conférence commence, quel est le lien entre ce sujet démocratique et la numérisation de la société C'est que la démocratie a quelque chose à voir avec la pensée complète, avec la pensée rationnelle qui se déploie dans le temps long du raisonnement, et qui n'est pas compatible avec le spontanéisme de la communication sur les réseaux sociaux ni avec les modalités de cette communication. Parce que quand j'étais ministre de l'Intérieur et qu'il y a eu les attentats, et que dans les, après les attentats, dans les minutes, les heures qui ont suivi les attentats, le nombre de messages anonymes, anonymes sur les réseaux sociaux appelant à l'antisémitisme, au terrorisme, à la haine des musulmans, à la haine des catholiques, à la haine de ceux qui étaient investis d'une responsabilité publique, se sont multipliés sur les réseaux sociaux et que la multiplication de ces messages de haine sur les réseaux sociaux a pu conduire, à certains moments, d'autres acteurs à passer à l'acte, à l'acte violent. La violence n'étant pas compatible avec la démocratie, car la démocratie est un régime d'apaisement et de vivre ensemble, où les relations entre les individus sont régulées non par la violence, mais par la loi, on voit ce que la modalité de la communication numérique peut instiller de risques de rupture et de basculement dans l'espace démocratique par l'effet euh, de cette communication sur les esprits. Je rappelle, pour terminer, que 80% de ceux qui, sont, qui se sont radicalisés pendant la période où nous avons été confrontés au risque terroriste l'ont été, non pas dans des mosquées appelant et provoquant au terrorisme, il y en avait peu, mais par les réseaux sociaux. Et à travers des messages diffusés par des individus qui n'étaient pas sur le territoire national, qui n'étaient pas des euh, Français de confession musulmane, mais qui étaient des fanatiques, euh, incitant, parce que cette communication numérique est globale, elle est mondiale, euh, des individus dans nos démocraties à passer à l'acte. Donc, il y a, euh, du fait de la globalisation de la communication numérique et de ses modalités, une tension qui s'exerce sur l'espace démocratique et qui est extrêmement préoccupante et qui n'a pas de lien avec la globalisation. Enfin, il y a ce qui relève des comportements politiques eux-mêmes, de ceux qui sont investis de la responsabilité politique et de la gestion des affaires publiques. Lorsque je vois le contraste entre la dignité de ceux qui manifestent actuellement sur la question des retraites. Je veux parler des syndicalistes et des citoyens. Et le spectacle qui est donné au Parlement par un certain nombre de parlementaires euh, qui sont censés représenter la nation, je me dis qu'il y a là une forme d'abaissement de ce qu'est la représentation nationale, une forme de relâchement de ce qu'est l'éthique de la responsabilité, au sens où l'entendait Max Weber, qui est de nature à créer une crise de confiance démocratique très profonde, et qui, créant une crise de, de confiance démocratique très profonde, est nature à accélérer le processus d'affaissement démocratique. Alors, deuxième sujet que je voudrais aborder, et vous l'avez brièvement. Hein, déjà traité dans, dans, dans, votre, dans votre propos à l'instant, c'est la transition énergétique et ses effets. Euh, il, y a, il, y a, il y a deux points, je crois, concernant la, la transition énergétique. Il y a, il y a deux façons euh, d'aborder la transition et il y a deux, deux, deux doctrines, deux philosophies de la transition énergétique. Alors Pour les uns, euh, la, la transition énergétique sera réglée par la, euh, par la technologie. Nous saurons produire suffisamment d'énergie avec des nouvelles technologies de production de l'énergie qui sont la, la, la filière hydrogène, les énergies renouvelables, etc. Et c'est un problème d'investissement, donc c'est un problème d'économie assez traditionnel. Il faut qu'on investisse suffisamment et, et, et, et, et on aura une quantité suffisante d'énergie à tout moment. Et pour d'autres, ça ne sera pas possible. Euh, C'est ce, ce, ce, un, un rêve technologique. Que, euh, disent ces, ces, ces, ces, ces autres et ces, ces autres personnes et, et, et ils, ils prônent une, une, un, un assez grand dirigisme par exemple dans, le, dans, le, dans la capacité de chacun, de chaque citoyen à consommer de l'énergie bon, par exemple Jean, euh, Jean Covici euh, nous dit qu'on aura droit à quatre voyages en avion dans sa vie etc. et qu'il faudra abattre toutes les maisons individuelles pour avoir des habitats collectifs enfin, et, et, et, où est-ce que vous vous situez entre euh, le, ce, ce, ce, cette position assez libérale qui est de dire qu'il euh, faut, il faut, il suffit de mettre de la technologie, d'inciter les entreprises à investir, et ça ira bien. Et le, le, le, le, le, le plus grand dirigisme de certains qui disent que euh, sans, sans, sans, sans diriger euh, les comportements, sans changer euh, les comportements par la régulation, par la règle, on n'arrivera pas à... à, à à rendre cette, cette planète vivable dans, dans, dans, dans 50 ou dans 100 ans. Donc, c'est une première question. Et, et la seconde question sur la transition énergétique, c'est que c'est bon, euh, un point de consensus euh, pour, pour tous, hein, évidemment pour tous les économistes et, et pour tous les, toutes les personnes qui regardent cette, cette question. Ça posera un problème de redistribution massive. Euh, nous, avons, nous allons avoir une énergie plus chère, nous allons avoir des matières premières qui servent, à la, à la, par exemple, à la, au stockage de l'énergie plus chère. Et, et, et on, on va créer, euh, si, si on n'a pas, pas une réaction de politique économique, un appauvrissement très important des personnes à revenus modestes. On peut, on peut considérer que les prix de l'énergie vont être multipliés par un facteur de 2 à 3 dans les, dans les 30 prochaines années. Est-ce que... Est-ce que la société est prête à, cette, à, à, à devenir une société beaucoup plus redistributive qu'aujourd'hui pour, pour prélever, pour, pour préserver le pouvoir d'achat des plus pauvres Et est-ce que c'est compatible avec, avec les règles du capitalisme financier qui qui, qui, bon, vous avez dit que le, le capitalisme a été régulé, le, la, la finance a été régulée. Cela étant, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été régulé dans le capitalisme financier, c'est l'exigence le, le, le, le, de rentabilité du capital qui est toujours aussi, aussi élevée et aussi, et aussi anormalement élevée qu'il y a dix ans ou il y a vingt ans. ans. Est-ce que on va pouvoir? tordent le bras du capitalisme financier pour, en fabriquer, pour, en, pour le transformer en un capitalisme beaucoup plus redistributif et qui sera, qui sera nécessaire à, à nouveau à, à éviter le, le, qu'une que une partie importante de la population tombe, tombe dans une grande pauvreté. Vos questions sont tellement vastes que il faudrait que je m'installe ici pour euh, y répondre pleinement. Elles sont vastes et riches. D'abord, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté quant à l'interprétation de ce que j'ai dit. Je ne suis pas capitaliste, je ne suis pas libéral. Euh, ceux d'entre vous qui ont regardé ma fiche Wikipédia avant que je n'arrive euh, ont dû se rendre compte que j'avais passé une grande partie de ma vie au Parti Socialiste, et que je l'ai quitté non pas parce que j'avais cessé d'être socialiste mais pour le demeurer, Et, et si vous m'applaudissez quand je dis des choses comme ça vous n'allez pas améliorer mon cas à l'extérieur de cette ensemble et, et enfin euh, je, quand j'ai évoqué la régulation de la finance je n'ai pas évoqué la régulation de la finance pour dire que le capitalisme avait une capacité de correction des, des effets engendrés par ses propres erreurs ou ses propres manquements je l'ai simplement dit euh, plutôt pour consacrer la conviction profonde qui est la mienne que la volonté politique a encore une place dans la mondialisation, ce que je crois. Euh, je ne l'ai pas dit pour euh, que vous puissiez conclure de mon propos, mais ça n'a pas été euh, votre, euh, votre cas, euh, que euh, le capitalisme avait une capacité d'autorégulation qui me faisait adhérer à la pensée des... Euh, économistes libéraux du XIXe siècle. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Je pense que le capitalisme, si on le laisse sans régulation et sans tenir les rênes courtes, aboutit à énormément d'effets de, négatifs et que, même si nous n'avons rien inventé de mieux que l'économie de marché, l'économie de marché ne marche que dès lors qu'elle s'articule euh, à, à la foi dans la capacité de l'entreprise à créer des richesses mais dont l'État s'occupe de la redistribution sinon ça ne marche pas bon. alors ensuite je vais vous me posez une question qui est une question fondamentale des décennies à venir, qui est une question qui va s'inscrire dans le temps long de l'histoire comment on crée la, la, les conditions de la bonne articulation entre la lutte contre le réchauffement climatique et la redistribution c'est une question centrale. Et dans une ville comme Lyon, où euh, les écologistes euh, dirigent, euh, c'est une question centrale qui a aussi une dimension locale. Parce qu'à partir du moment où l'on considère, comme certains écologistes, pas tous le pensent, que la seule manière de pouvoir créer les, con, les conditions du maintien de la vie sur la planète, c'est-à-dire le grand défi des générations nouvelles c'est la décroissance, alors il n'y a plus rien à répartir. Parce que ce sont les fruits de la croissance qu'on répartit, ce sont les fruits de la production qu'on redistribue. S'il n'y a pas de croissance et s'il n'y a pas de production, vous pouvez être épris de justice sociale, que redistribuez-vous Si je peux intervenir. Euh, par exemple, Jean-Marc Jancovici dit que les... c'est un rêve que la technologie desserrera les contraintes et qu'il faudra passer à un État extrêmement autoritaire et régulateur pour, pour, pour que la vie sur Terre puisse oui. se poursuivre. Je comprends ça, mais je vais venir à cet aspect des choses. Mais ce que je veux simplement acter dans le raisonnement, avant d'aller plus loin dans le raisonnement pour aborder cette question, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de lutte contre les inégalités et de redistribution s'il n'y a pas de production. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas de production possible si cette production aboutit au productivisme. Parce que si la production que nous souhaitons est une production qui est destructrice de toutes les ressources et de tous les biens communs, alors c'est la vie sur la planète qui se trouve remise en cause. Il n'y aura rien à redistribuer non plus, parce qu'il n'y aura plus personne à terme à qui redistribuer. La redistribution n'a deux sens que pour autant qu'il y a une société, qu'il y a une vie, qu'il y a des individus qui ont des projets, qui croient au progrès. Donc la question fondamentale, c'est comment crée-t-on les conditions d'une croissance d'une production sobre et sûre dans un contexte où les ressources du sous-sol sont finies. Quand je dis finies, ça ne veut pas dire épuisées on sait qu'elles ne sont pas inépuisables, et dans un contexte où nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir une production qui est sur le climat un effet, qui euh, engendre des catastrophes naturelles, déplace des populations massivement, perturbe la biodiversité avec des conséquences sur la vie humaine considérables. Je ne reviens pas sur ce qui a pu être écrit, dit, démontré scientifiquement, les conséquences de l'utilisation massive des engrais dans le cadre d'une production, une agriculture ultra-productiviste, a des conséquences sur la biodiversité, a des conséquences sur les abeilles qui meurent avec tout un cycle de biodiversité qui s'en trouve perturbé et qui a des conséquences sur la vie humaine. On a également expliqué que le retour des grandes pandémies résultait du fait que la réduction de la biodiversité avait supprimé des écrans entre certaines espèces et l'espèce humaine si bien que la viralité euh, à laquelle nous sommes confrontés est infiniment plus agressive que ne l'étaient les viralités précédentes. Donc, on ne peut pas redistribuer sans produire, on ne peut pas produire en détruisant la planète, que faire Alors, premier élément de réponse, j'en reviens à la technologie. On aurait tort de considérer que la technologie peut tout régler, mais on aurait tort avec Jean Covici de considérer qu'elle ne peut plus rien régler et que le progrès technologique, le progrès scientifique, devient lui-même suspect, puisqu'on ne sait rien en faire d'autre que de le mettre au service du productivisme. Non. On peut mettre le progrès technologique au service de la lutte contre le réchauffement climatique, y compris lorsqu'on traite de questions de politique énergétique. Et là aussi, je veux être extrêmement concret. On est dans un pays où, sur les questions de politique énergétique, les approches ont longtemps été dogmatiques. On était contre le nucléaire en France quand il s'agissait de la politique énergétique parce que la lutte contre le nucléaire était une lutte qui, dans les années 60, avait été aussi une lutte contre une forme d'État que l'on considérait comme par trop autoritaire et que comme cet État autoritaire était l'État qui préconisait la montée en puissance de l'énergie nucléaire, on considérait que les nucléocrates, les CRS et les gaullistes étaient un peu la même chose, pour dire les choses de façon très... Très, très schématique. Et c'est vrai qu'on était dans une séquence historique où on pouvait considérer que tout cela pouvait se confondre. Mais en même temps, nous n'avons aucune chance d'avoir une énergie décarbonée, nous n'avons aucune chance de pouvoir permettre l'accès à l'énergie des populations qui n'ont pas encore connu le développement et face auxquelles nous serions quand même très mal fondés d'affirmer que nous l'ayant connu et ayant détruit pour partie leur continent et la planète, nous devrions les condamner, elles qui ne l'ont jamais connu, à ne le connaître jamais. Ce serait quand même une extraordinaire condamnation d'une majorité de la population humaine qui, pour des raisons qui tiennent aux inégalités existantes sur la planète, serait condamnée à ne jamais rien connaître en subissant les leçons de ceux qui ont rendu impossible le progrès par le productivisme. Ce serait quand même inouï que ceux qui ont pillé le sol en Afrique, qui continuent à le piller, en déplaçant des populations locales, en développant des industries extractives dans les conditions que l'on sait, aillent donné des leçons, euh, je parle des pays occidentaux, aux populations africaines en leur disant « on est désolé mais le réchauffement climatique est un sujet à l'origine duquel nous nous trouvons pour, » pour une grande part de notre responsabilité, vous n'y êtes pour rien, vous avez tout subi, vous êtes appauvri, on vous a délocalisé, vous ne connaîtrez jamais jamais le progrès, au motif que désormais, nous sommes hostiles au progrès en raison des conséquences du progrès résultant de la manière dont nous l'avons conçu et mis en œuvre. Ce serait absurde, sans compter que nous avons besoin du progrès sur la médecine, et nous avons besoin du progrès aussi sur la politique énergétique, parce que si on veut décarboner l'énergie... Il faut sur les énergies renouvelables, il faut sur l'hydrogène vert, il faut sur le nucléaire, avec la question de la gestion de, de, du stockage des déchets, de la réduction des déchets euh, nucléaires, pouvoir euh, trouver des solutions qui permettent la décarbonation sans l'autoritarisme et sans la décroissance. Et c'est ça l'enjeu politique majeur. L'enjeu politique majeur, c'est... Comment est-ce que qu'on développe une conception du progrès, de la technologie, de la production, qui permettent d'avoir une croissance sobre et sûre, là où, depuis le début de la révolution industrielle, nous avons une croissance destructrice de l'environnement, destructrice des biens communs, destructrice des solidarités humaines, destructrice de l'espérance, parce que, dans des territoires desquels l'industrie, les services publics, les associations d'éducation populaire, les écoles, parfois, ont disparu. Que reste-t-il, à part la colère, s'il n'y a pas des formations politiques et des républicains suffisamment ardents pour dégager d'autres horizons que ceux que la colère induit Donc, ma position, c'est que... Euh, mais parce que je suis, peut-être, comme ancien député de la Manche, ayant été élu dans la circonscription de Tocqueville comme Tocqueville, violemment modéré. Mais moi, je cherche toujours, par la construction intellectuelle et la convocation, en tous les cas, c'est ce à quoi j'aspire de la plus grande intégrité politique, de dégager des chemins de développement qui soient praticables, qui soient possibles et qui permettent de régler les problèmes. Donc on ne peut pas mettre la technologie au service du productivisme, mais ce n'est pas pour cela qu'on ne peut la mettre au service de rien. Nous avons besoin de la technologie et du progrès scientifique pour régler une grande partie des problèmes liés au réchauffement climatique. On ne peut pas se permettre d'avoir une croissance destructrice, il si faut donc créer les conditions d'une croissance sobre et sûre. Ça veut dire changer les modalités de production agricole, ça veut dire investir dans des secteurs économiques qui font de la croissance, mais de la croissance durable, l'éco-construction, l'éco-mobilité. Euh, les matériaux qui euh, ne sont pas destructeurs de l'environnement parce qu'ils n'utilisent pas, par exemple, des terres rares, etc., etc. Et donc ces enjeux sont des enjeux fondamentaux. Vous me posez la question de savoir comment j'aborde cela. Ben, j'aborde cela comme je viens de vous le dire, ce qui veut dire qu'il ne faut pas laisser l'économie dans ses dynamiques s'emparer de tout. Il faut que la politique puisse dire avec plus de force encore que je ne viens de l'exprimer, ce qu'il est possible de faire sur l'économie pour ne pas désespérer les peuples. Je, troisième point que je voudrais aborder, c'est le vieillissement démographique. Euh, il y a un débat, par exemple, enfin, il, y a, il y a un débat d'experts sur le, la, la, la dynamique de la population mondiale. Euh, on, on pense que la population mondiale va, va augmenter jusqu'à 10 milliards de personnes. Et euh, à la fin du siècle, il y a certains experts qui, qui, qui pensent que la, la population mondiale aura déjà diminué de moitié. Donc on va avoir un déclin démographique considérable, euh, et en particulier les pays, les, pays, euh, les pays européens, moins la France, mais de, la France aussi, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les, les pays nordiques, ont, ont, ont, ont, sont déjà entrés en déclin démographique. L'Italie a une, une forte baisse de sa population déjà. Alors, comment est-ce que on doit gérer le déclin démographique Malheureusement, on n'a pas du tout de, de, de ressources de productivité. Le, le plus simple, ça aurait été, en face d'une population qui diminue, d'avoir des gains de productivité, du progrès technique qui, qui aurait compensé le déclin démographique et qui aurait permis de, de maintenir notre niveau de vie. Mais on n'a pas du tout ça. Et même, même maintenant, on s'aperçoit que, que le progrès technique, les gains de productivité sont, sont pratiquement nuls dans, tout, dans tous les pays de l'OCDE en particulier en France. Alors, quels, quels sont les remèdes à ça euh, à, à, bon, On ne va pas parler de la réforme des retraites, mais, mais le, le, le remède de repousser l'âge de la retraite n'est pas suffisant. Et, et, du, du, et en fait, c'est une arme qu'on peut utiliser un petit nombre de fois, mais, mais pas en permanence. Et donc, il, il faut chercher d'autres solutions pour gérer le déclin démographique. Alors, quelle est, quelle est votre position Par exemple, est-ce que vous êtes en faveur d'une immigration comme, le, comme le, le font certains pays, le Canada, l'Australie, etc., euh, raisonnée, sélective, etc., euh, il y a des personnes qui, qui rejettent cette, cette, cette pratique en disant que, que, les pays, que les pays occidentaux vont chercher les élites dans les pays émergents et, et les installent dans les pays occidentaux pour compenser le déclin démographique. Est-ce que vous êtes en faveur d'un appauvrissement continuel et mesuré et partagé par tous puisqu'on puisque, puisque on, a, on aura plus de croissance et on aura et on aura et on aura moins de population active, mais co comment vous faites Alors, je voudrais relier cette question aussi à la question de des compétences. On, on a, on aurait une solution qui serait, qui, qui aurait, qui aurait abouti à, à beaucoup de gains de productivité, qui aurait été d'élever massivement les compétences de la population active. Et je crois que c'est, c'est un grand échec, en particulier de la France, mais d'autres pays européens, l'Espagne, de l'Italie et beaucoup moins des pays nordiques et de l'Allemagne, que, que d'avoir un, un déclin, une dégradation des compétences. Toutes les enquêtes internationales, par exemple, sur les jeunes, sur les, sur les adultes, montrent ce, ce déclin des compétences en France. Évidemment, euh, euh, avoir des, des, une hausse des compétences de la population serait permis de, de, aussi hein, de compenser le déclin démographique en ayant une population plus productive. Qu'est-ce que vous... Qu avez comme solution pour redresser les compétences, redresser les compétences des jeunes, redresser les, les compétences des adultes et, et, et éviter qu'à la fois on ait moins de population active, moins de productivité, moins de compétences et qu'on qu qu s'enterre en, finalement dans un, dans un déclin global qui serait assez irréversible. Je vous remercie de ne me poser que des questions faciles ce soir et qui toutes renvoient à des choses fondamentales, essentielles et qui est... On ne peut rendre intelligible qu'après y avoir réfléchi longtemps et choisi les mots pour dire les choses. Bon, mais je vais quand même répondre à cette question parce qu'elle est fondamentale. En essayant de faire la clarté dans la démonstration, si c'est possible. Premier élément, euh, ce que l'on a dit sur la mondialisation et ce qu'on a dit sur euh, l'environnement va avoir des conséquences sur les mouvements de population, quoi qu'il arrive. À partir du moment où il y a pour des raisons qui tiennent au réchauffement climatique, des parties entières de continents dans lesquels on ne pourra plus vivre, à partir du moment où les problèmes politiques résultant de cette situation et de ce contexte vont avoir pour conséquence possible, je ne dis pas inéluctable, possible, le durcissement de régimes politiques déjà extraordinairement violents à l'égard de leur propre peuple, confère qu ce qui se passe en Afrique actuellement où l'incapacité des états à régler une partie de ces problèmes dans un contexte où la corruption est endémique euh, où euh, des puissances envoient sur le continent africain des milices je pense à Wagner pour y semer la désolation et la guerre, dans un contexte où les groupes terroristes sont disséminés euh, la bande sahélienne, c'est euh, Ansar el-Sharia, Ansar el-Din, Boko Haram, euh, Acme, euh, euh, Daesh, dans une certaine mesure également. Et donc, euh, le durcissement de régime politique, le jeu cynique des puissances, le maintien de la menace terroriste, les effets du réchauffement climatique, conduiront mécaniquement à des mouvements de population. Et ce que nous avons connu en 2015-2016, qui était le résultat de mouvement de population venu de la corde de l'Afrique, Érythrée, notamment Soudan, de Syrie et d'Irak, de la bande sahélienne, et qui a conduit en quelques mois près de 2,5 millions de personnes arrivées sur le continent européen, est un phénomène qui n'est pas un phénomène accidentel. C'est un phénomène dont je pense qu'il est devenu dans sa tendance ou dans ses manifestations possiblement structurelles. Deuxième élément, il est illusoire, mais totalement illusoire, de penser qu'on puisse par des déclarations politiques ou même par des dispositifs politiques empêcher des femmes et des hommes désespérés de chercher un endroit où ils puissent continuer à vivre, eux-mêmes et leurs enfants. Lorsque je place Beauvau et que nous avons été confrontés à cette crise migratoire, les informations qui me parvenaient de la part de nos services, mais aussi des organisations non gouvernementales, étaient que des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes payaient jusqu'à 15 000 euros à des réseaux criminels, les réseaux de passeurs, pour être embarqués en Méditerranée sur des bateaux de fortune sur lesquels ils savaient que leur chance d'arriver sur les rives européennes de la Méditerranée était faible. Mais ils prenaient quand même le risque parce que c'était le risque de pouvoir continuer à vivre. Et donc, on n'évitera pas ces mouvements-là. On peut les réguler, mais nous ne les éviterons pas. Troisième élément... Pour être complet sur votre question, il n'y a pas d'autre solution que l'Europe pour traiter bien cette question. Pourquoi Parce que les populations arrivent aux frontières extérieures de l'Union européenne, quelles que soient ces frontières extérieures. Deuxièmement, si l'on veut pouvoir maîtriser ceux qui, parmi ces flux migratoires, posent un problème de sécurité d'ordre public, il n'y a pas d'autre solution. Que de renforcer la coopération entre les pays de l'Union européenne, qui alimente le système d'information Schengen, puisque c'est par la consultation du système d'information Schengen qu'on permet aux services des États de déceler ceux qui peuvent être à l'origine de troubles très graves à l'ordre public. Ces 75 millions d'informations qui ont été échangées via le service d'information Schengen entre les pays européennes pour maîtriser la crise migratoire. 75 millions. Donc, tous ceux qui préconisent l'immigration zéro et qui tiennent des discours unilatéraux, définitifs, sur le fait que la meilleure manière de limiter l'immigration est de sortir de l'Europe pour retrouver le contrôle de nos frontières, ne se rendent pas compte que, la que tout ce qui se passe d'efficace en matière de contrôle des frontières se passe bien avant que les migrants n'arrivent aux frontières de notre propre pays, par la coopération européenne, par euh, la consultation du système d'information Schengen, par le, le PNR européen, Passage and Records, sans lequel nous serions exposés, sans, à, sans lequel nous avons été exposés à des risques terroristes majeurs et sans lequel nous serions de nouveau exposés à des risques de type, etc., etc. Troisième considération. Quatrième considération. Et dès lors que l'on a dit ça et que nous sommes dans une dynamique démographique défavorable en Europe que peut-on faire Que peut-on faire sur le plan intérieur et que peut-on faire en termes de politique migratoire D'abord sur le plan intérieur ma conviction très profonde je rejoins cela tout à l'heure votre propos c'est qu'il faut revoir complètement la relation intergénérationnelle totalement c'est pour ça que je pense que la réforme des retraites est également prise dans le mauvais sens et qu'il n'y aura pas de soutenabilité pour des raisons qui tiennent à l'évolution démographique des pays occidentaux, euh, des régimes de retraite, si on ne revoit pas totalement et en profondeur tous les paradigmes. Un, il n'y a pas de possibilité d'améliorer la productivité, d'assurer la redistribution, d'assurer la compétitivité de notre système économique et d'assurer des perspectives pour les jeunes générations. Si on ne permet pas aux jeunes générations d'arriver très bien formé sur le marché du travail, de se former tout au long de la vie et, par conséquent, d'arriver plus tard. Si les jeunes générations arrivent plus tard sur le marché du travail parce qu'on a fait le pari d'une refondation totale du système éducatif et universitaire, et si on a fait le pari de donner aux jeunes, y compris par des moyens d'autonomie, la possibilité d'accéder au marché du travail plus tard, si on décide de cela, ça veut dire que euh, sur le plan de l'équilibre des régimes de retraite, les gens commenceront à cotiser beaucoup plus tard. Dans un pays où l'allongement de la durée de vie euh, augmentera. Mais, M. le Premier Et... ministre, il y a un grand gâchis aujourd'hui qui est qu'il y a 20 de jeunes qui sont au chômage qui ne rentrent pas du marché du travail. Vous, vous les formerez mieux, mais vous les intégrerez plus vite dans le marché du travail. Oui, mais une grande partie de ceux, je parle sous votre contrôle qui... Euh, sont sur le marché du travail, enfin qui sont sur le marché du travail en étant à l'âge de travailler et qui ne trouvent pas d'emploi, sont ceux dont les qualifications ne sont pas adaptées à ce que le marché du travail appelle de compétences. Par conséquent, le rôle du système éducatif est de donner non pas une compétence qui correspond à ce que le marché attend, mais une formation générale supérieure suffisamment élevée pour permettre à chacun qui est sur le marché du travail de s'adapter à l'évolution du marché du travail, quelle qu'elle soit. Et donc, parier sur la compétence des jeunes générations et leur permettre d'entrer plus tard sur le marché du travail pour leur donner cette chance, c'est une bonne chose. Mais si on décide de mettre le paquet sur la formation, de changer complètement la relation de l'éducation aux jeunes, c'est-à-dire quand un jeune échoue dans les formations classiques, de lui donner la possibilité, soit dans des disciplines culturelles, soit euh, dans des métiers euh, correspondant à ses goûts, soit en cherchant ce qui, dans sa personnalité, peut l'épanouir, comme cela est le cas dans les systèmes nordiques d'éducation et notamment le système danois, qui produit beaucoup moins d'échecs scolaires parce que ce que l'on cherche dans le système éducatif en prenant le temps de former les jeunes, ce n'est pas de les mettre dans un moule euh, duquel ils doivent sortir tous identiques et ceux qui ne peuvent pas sortir sont exclus, c'est de trouver en chacun ce qu'est la part de créativité, la parcelle de chance qui peut lui permettre de réussir dans la vie. Si nous rentrons dans cette, ce système-là, on augmente bien entendu les chances d'employabilité, de, de, on augmente la productivité du travail, mais incontestablement, on prend le risque de devoir avoir des dépenses d'autonomie des jeunes plus importantes et de devoir les faire rentrer sur le marché du travail plus tard. Alors vous me direz, vous dites ça, mais vous êtes contre une réforme des retraites qui fait travailler les gens plus tard. Non, je suis contre une réforme des retraites qui, par un dispositif d'âge pivot unilatéralement décidé, impose à des gens qui ont commencé à travailler tôt dans les, marchés, dans les métiers pénibles de partir plus tard sans considération de la pénibilité qui s'attache à leur métier. C'est ça ma position. Mais, mais en revanche, comme je suis favorable à ce que je viens de vous dire concernant les jeunes, je suis aussi favorable à ce que des gens comme votre serviteur, qui ont travaillé beaucoup toute leur vie, mais pas dans des métiers pénibles et qui euh, euh, s'épanouissent dans ce qu'ils font, ont envie de continuer à travailler, puissent le faire pour payer l'autonomie la, la, la, des jeunes et payer la retraite de ceux qui sont en situation euh, de pénibilité. Et il faut offrir cette souplesse en permettant à ceux qui peuvent travailler plus longtemps de le faire pour rééquilibrer le système. Et c'est précisément ce que l'on n'a pas fait. Et c'est cette révolution qu'on n'organise pas, alors même qu'elle est fondamentale pour répondre aux démocratiques, démographiques pardon, que vous venez d'évoquer. Je voudrais terminer par un dernier point, qui est celui de la politique migratoire. J'ai eu en charge cette politique lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Et je peux vous dire que c'est l'une des politiques les plus difficiles à mener. Pourquoi parce que ceux qui sont sur le champ politique, dans l'espace dans, dans politique et qui commandent ces questions, commandent ces questions non pas en partant de la préoccupation que vous venez d'exprimer et non pas en partant d'interrogations sur ce qu'est le sort des migrants, mais à partir du bénéfice politique qu'ils peuvent tirer de la position qu'ils prendront. C'est exactement ça qui se passe. Et Je vais prendre un exemple concret. Lorsque j'avais 20 000 migrants à Calais... 20 000, des femmes, des enfants qui vivaient dans la boue de Calais. Et que j'ai pris la décision, avec le concours d'une grande préfète qui est devenue, il y a quelques semaines, préfète de votre région, Fabienne Bucio, d'ouvrir 570 centres d'accueil et d'orientation, c'est-à-dire 570 lieux qui étaient des bâtiments en dur pour mettre dans le dispositif national d'asile ceux qui vivaient à Calais dans la boue, j'ai eu le droit à quoi J'ai eu le droit à deux réactions. Première réaction de l'extrême-gauche, qui occupe désormais le haut du pavé, sur le thème, le ministre de l'Intérieur veut organiser la déportation des migrants à partir de Calais. C'est-à-dire que nous mobilisions une énergie considérable pour mettre 20 000 personnes qui étaient à Calais dans des bâtiments durs, ils étaient dans le froid, ils étaient dans la boue, on les mettait dans des bâtiments en dur, nous organisions la possibilité de deux repas par jour, là où il n'avait que des repas de fortune. On les mettait dans le dispositif national d'asile, tout ça se faisait sans l'intervention d'une force de l'ordre, et c'était la déportation des migrants à partir de Calais, la déportation. Et la droite me disait, vous allez organiser partout des mini-Calais, c'est-à-dire vous êtes une machine à fabriquer de l'immigration. Et moi, ma préoccupation, c'était comment fait-on pour que des femmes, des hommes, des enfants qui viennent d'Irak, de Syrie, du Soudan, d'Érythrée, puissent être mises dans le dispositif national d'asile et dès lors qu'on décide de les mettre dans le dispositif national d'asile, puissent être intégrés, puissent être formés, puissent apprendre le français, puissent avoir la possibilité de... Ces 577 centres d'accueil d'orientation ont ouvert. L'évacuation s'est faite. En a-t-on entendu parler après Est-il eu un sujet Est-il eu une trajet Rien. Parce que si vous faites ce choix-là pour toutes les raisons que vous venez d'indiquer, alors vous êtes en situation, mais ça implique qu'on crée des nombres de places d'accueil en, en, en cata, ça veut dire qu'on crée des centres d'accueil et d'orientation, ça veut dire qu'on crée des hébergements d'urgence, ça veut dire qu'on crée des logements aussi. Parce que moi, je suis toujours extrêmement interrogative lorsque je vois une partie... Bon, la droite, on connaît sa position sur ces sujets-là, je n'en attends rien. Mais une partie de la gauche, de la gauche de la gauche, dit, mais euh, ne construisons plus de logements, il faut dédensifier les villes, euh, il n'est plus nécessaire désormais de construire... Mais accueillons tout le monde. Mais où mettons les gens enfin, Ces problèmes sont des angles morts. Il faut bien régler ces sujets comme luttons contre le réchauffement climatique et sortons du nucléaire et augmentons tous les salaires en même temps qu'on sort du nucléaire pour régler le problème climatique et qu'on fait de la décroissance mais on augmente les salaires en répartissant quoi tous ces sujets sont des sujets fondamentaux sont des sujets économiques sont aussi des sujets politiques donc sur la politique migratoire et les questions démographiques je pense qu'on ne peut pas éviter, immigra... éviter l'immigration l'immigration zéro est une folie deux, dès lors qu'on qu accepte d'accueillir, il faut accueillir bien. -dire vouloir accueillir la main sur le cœur sans se donner les moyens de bien le faire est de nature à créer énormément de tensions dans le pays. Et ceux que nous accueillons doivent être en situation de s'intégrer. Et trois, il faut, pour ceux qui vivent en France, reconsidérer totalement le dispositif dans l'esprit de ce que je viens de vous indiquer. Peut-être j'ai le temps d'une dernière question euh, on, on va avoir besoin d'énormément de dépenses publiques de tout type, dans tous les pays de l'OCDE, mais concentrons-nous sur la France. On va avoir besoin de dépenser, d'avoir de, des budgets d'investissement considérables pour, pour, la, pour la transition énergétique. On a besoin d'argent pour la santé, on a besoin d'argent pour l'éducation, on a besoin d'argent pour les dépenses militaires. Comment est-ce qu'on fait on a déjà cinq points de PIB de déficit public. Comment est-ce qu'on fait pour faire face à cet ensemble de besoins qui est tout à fait considérable et en plus qui viendra probablement dans un monde où les taux d'intérêt sont plus élevés c'est peut-être une question trop économique, mais, mais, mais, mais on, on a une attente d'amélioration de l'hôpital, de, d'amélioration de, de, de, de système éducatif, une attente de sécurité, et, et, et, et, et on n'a pas, on on pas vraiment de gisement d'économie pour l'argent public. Et donc, comment est-ce qu'on est qu règle, comment est-ce qu'on qu équilibre les comptes publics malgré ces besoins considérables Bon, là aussi, il y a plusieurs plusieurs angles de réponse. Euh, première réponse, on ne crée pas les conditions de la réduction des déficits, c'est-à-dire des marges de manœuvre dont on a besoin pour financer les services publics, sans production. Donc, la question de la compétitivité de l'économie, mais d'une compétitivité qui soit articulée à ce que sont les considérations écologiques, est fondamentale. Donc, pour moi, la question, le concept que j'ai utilisé tout à l'heure de croissance sobre et sûre, il est un concept sur lequel il faut que nous approfondissions la réflexion, sur lequel il faut que nous soyons capables d'aller au bout euh, du raisonnement politique, parce que si nous ne créons pas les conditions de la croissance sobre et sûre, alors la question de la dépense publique est insoluble, parce que nous ne pouvons dépenser que ce que nous avons de ressources et de richesses, et nous ne pouvons pas, si nous décidons de cesser de créer des richesses, améliorer la qualité des services publics. Deuxième élément, sur les sujets les plus fondamentaux, l'environnement, notamment la, la, la mutation écologique, la politique énergétique, les investissements opérés sont hors de portée d'un état seul. Si l'on veut réussir la décarbonation de notre industrie et de notre économie, il faut passer d'une production énergétique dans les années qui viennent de 450 TWh à peu près à 700 c'est ça qui est compatible avec les objectifs de la COP21. Pour atteindre cet objectif de décarbonation totale de notre industrie et de notre économie par le passage de 450 à 700 TWh, il faut des investissements massifs. C'est 4 points de PIB de plus pendant 30 ans. Hein. Exactement, massifs. Donc, nous sommes dans, par ailleurs dans un marché intérieur dont la souveraineté la souveraineté de l'Europe sur le plan économique, énergétique, politique, dépend de la capacité qui sera la sienne, comme continent, comme, comme union d'États, à assurer sa souveraineté énergétique. Oui, mais, mais est-ce que l'Europe est a davantage de marge de manœuvre que chacun des pays euh, mis, mis ensemble Je pense que oui, parce que euh, si nous décidions d'avoir une politique euh, énergétique européenne, qui ne soit pas indexée sur le prix du gaz, c'est-à-dire sur le prix de la ressource dont nous ne disposons pas. Et si nous décidions, dans la taxonomie européenne, de ne pas procéder par excommunication de formes de production énergétique au motif que tel ou tel pays, à tel ou tel moment de son histoire, a décidé unilatéralement, sans se préoccuper de l'intérêt général de l'Union européenne, de sortir du nucléaire, par exemple, comme l'ont fait les Allemands, unilatéralement, sans en parler à personne et si, nous décidons, si nous ne décidons pas d'investir ensemble sur le véhicule électrique, si nous ne décidons pas d'investir ensemble sur les énergies renouvelables, si nous ne décidons pas d'avoir des politiques de développement des énergies renouvelables euro-méditerranéennes, il, il y a actuellement dans les pays du nord de l'Afrique des projets de développement d'hydrogène vert extrêmement ambitieux qui impliquent que nous cofinancions les installations permettant la fabrication de cet hydrogène vert avec les pays du nord de l'Afrique. Est-ce que nous allons décider de le faire ou pas Donc, je ne dis pas que on peut, grâce à l'Europe, fabriquer de l'argent magique. Je dis que grâce à l'Europe, nous pouvons permettre une meilleure allocation de l'argent public aux grands objectifs de politique publique sans lesquels la sortie de crise n'est pas envisageable. Et sans laquelle... Nous ne serons pas en situation d'atteindre les objectifs de la conférence de Paris sur le climat et sans lesquels nous serons en situation de décrochage. Mais est-ce que ceci est compatible, par exemple, avec l'absence de hausse de la pression fiscale, de, de taxation des grandes fortunes Quelle est votre position sur ces points Ma position, c'est que rien ne sera possible sans justice fiscale. Et que la justice fiscale, ça veut dire que ceux qui ont la capacité contributive la plus grande doivent être appelés significativement à contribuer davantage. Alors, vous me direz, mais pourquoi n'avez-vous pas fait Ben, précisément, on l'a fait. Et quand nous avons décidé d'aligner la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, et quand nous avons euh, mis en place... Euh, euh, des dispositions de taxation des plus grandes fortunes. Nous avons été largement critiqués pour cela. Ça n'a pas empêché, d'ailleurs, ces grandes fortunes pour euh, la plupart d'entre elles de, de continuer à investir en France. Et ça n'a pas empêché, avec le pacte de compétitivité et de stabilité, de prendre des mesures dont d'autres ont bénéficié après nous, sur le plan économique, qui étaient de nature, et tant mieux pour le pays, euh, et dommage pour leur ingratitude, euh, de connaître une croissance qu'il n'aurait pas connue, ce pays. Voilà, donc, il euh, n'y a pas de possibilité en France de financer les services publics, c'est fondamental la question des services publics. Il n'y a pas de possibilité de lutter contre les inégalités, il n'y a pas de possibilité de faire euh, la transition euh, écologique sans justice fiscale et sans justice sociale. Bien, je crois que nous allons passer la parole à l'auditoire. Je ne je sais, je sais pas comment tu veux organiser ça. Donc mon travail est de repérer les doigts qui se lèvent, simplement. Bon, Maintenant que j'ai été mis en condition par Patrick, vous pouvez y aller. Comme on a l'habitude de le faire dans le cadre des journées de l'UCLI ou des événements de la chaire vulnérabilité, on souhaiterait que ce soit les étudiants qui posent les premières questions. La première question étant jamais la plus simple. J'en ai un là-bas. Monsieur le Premier ministre, c'est un honneur pour moi de pouvoir rebondir sur vos propos. Donc, Vous parliez tout à l'heure des problèmes de la numérisation donc, euh, qui découle euh, de la globalisation. Euh, Est-ce que ce serait une euh, des explications à la bordélisation entre, guillemets, qui touche en ce moment euh, l'Assemblée nationale, qui affecte un peu moins le Sénat, avec des députés qui chercheraient entre guillemets, à faire euh, le buzz sur les réseaux sociaux et, euh, Vous parlez aussi d'abaissement de, de la représentation nationale. Est-ce que ce serait des problématiques qui seraient liées à la numérisation et donc euh, plus globalement à la, à, à la mondialisation je parle sous le contrôle du président Guillotot, qui a été parlementaire à une époque où je l'étais également, et nous avons siégé dans la même commission à l'Assemblée nationale. Mais Je pense qu'il y a un lien entre l'émergence des chaînes d'information en continu et la numérisation de la communication politique et l'abaissement des comportements et des discours. Parce qu'à partir du moment où les médias sont devenus les relais des réseaux sociaux, Aujourd'hui, une grande partie de la presse n'alimente pas les réseaux sociaux, mais véhicule ce que les réseaux sociaux ont fabriqué d'excès, d'outrance, d'antagonisme, de confrontation possible dans la, dans la société. À partir du moment où ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais le bruit que vous faites lorsque vous le dites. Et si le bruit est suffisamment fort pour couvrir ce que vous dites dès lors que ce que vous dites est inacceptable. On finit par oublier que ce que vous avez dit est inacceptable pour ne s'intéresser au bruit que vous avez fait en le disant. À partir du moment où la logique est celle-ci, oui, l'abaissement s'empare est, est des plus faibles. Quand je dis les plus faibles, je veux dire par là, des, de ceux dont le sentiment républicain est le moins ancré et dont le cynisme politique est le plus avéré. Nous en sommes là. Parce que que l'on puisse à l'Assemblée nationale, qu'un parlementaire qui est censé faire la loi et par conséquent la faisant incarner aux yeux de la nation tout entière le fait que la loi soit respectée, qu'elle constitue la norme, nous rassemblons toutes et toutes autour d'un vivre ensemble, qu'un parlementaire puisse mettre sous son pied un ballon sur lequel est le visage du ministre du travail au motif qu'il le combat est extraordinairement révélateur de ce processus d'abaissement. Que l'on puisse, quand on est garde des sceaux, c'est-à-dire garant du respect de la loi, procéder à une gestuelle, pour dire les choses dans l'hémicycle, qui n'est pas de nature à témoigner du respect dans lequel on tient ses contradicteurs, tout cela, pour moi, est absolument contraire à tout ce que le sens de l'éthique de la responsabilité doit appeler de comportement. Contraire. Alors, quand vous dites ça, vous essuyez, ça a été mon cas la semaine dernière, les vifs reproches de M. Mélenchon, qui a dit, euh, Cazeneuve, il est poli, notarial est bien habillé. Pour, la... Pour une fois, il dit trois choses justes. <rires> Poli, absolument, parce que je le revendique grandement. Je pense que quand on est dans l'arène politique et qu'on ne partage pas les sentiments de ceux auxquels on s'oppose, la seule chose qu'on leur doit, c'est la politesse. Pourquoi pour des raisons qui tiennent à ce qu'est l'essence de la démocratie. La démocratie, c'est un régime qui ne fonctionne pas sans altérité. L'altérité, c'est quoi C'est la capacité, je parle là sous le contrôle du recteur, parce que l'altérité, c'est une, une valeur démocratique, mais c'est aussi une valeur qui peut avoir une dimension spirituelle, renvoyée à d'autres d'autres liens, d'autres appartenances, d'autres attachements. L'altérité, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et dès lors qu'on a fait cet exercice, de refuser de commettre à l'égard d'autrui ce que l'on souffrirait de devoir subir soi-même. Et c'est donc la raison pour laquelle l'altérité et la politesse, la politesse ont quelque chose à voir l'une avec l'autre. Vous pouvez combattre intellectuellement et idéologiquement quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Il est même de votre devoir en démocratie de le faire. Mais vous devez le faire en convoquant le raisonnement, en allant puiser au plus profond de vous-même ce qui relève de la conviction. Et vous êtes infiniment plus fort en le faisant si, lorsque vous le faites, vous ne cherchez pas à atteindre l'autre en raison de ce qu'il est, Alors, en raison de l'endroit d'où il parle, mais simplement à essayer par là, puissance du raisonnement intellectuel et politique de le déstabiliser pour le ramener à vous. Parce que l'intérêt de la politique, c'est pas d'excommunier ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est de les ramener à vous. Et vous ne ramenez pas à vous ceux que vous injuriez. Et vous tuez l'altérité et le vivre ensemble qui est consubstantiel à la République si vous faites cela. Donc il faut revendiquer la politesse en politique. Il faut la revendiquer, il faut être fier d'en être le tenant. Et quand on, on cherche à vous atteindre en vous faisant remarquer que vous l'êtes, il faut que vous soyez fiers d'avoir été insulté par ceux qui considèrent que c'est un défaut. C'est quand même très curieux aussi, cette idée que, dès lors qu'on appartient à une profession du droit, qu'on soit notaire, avocat, on est nécessairement suspect parce que, finalement, en politique, c'est pas le droit qui devrait l'emporter, mais le tordu. Non, en politique, c'est la rigueur intellectuelle qui doit l'emporter. En politique, ce qui est ce qui fait la force du raisonnement, c'est qu'à aucun moment celui qui le tient n'accepte de céder à l'instinct, à l'outrance, à l'emportement, et que la rigueur intellectuelle est la modalité de la communication. Enfin, je pense qu'il faut faire très attention, quand on est représentant du peuple, à l'idée du peuple qu'on véhicule. Si quand on est représentant du peuple, on a une idée à ce point abaissée et méprisante des citoyens, on estime que pour bien les représenter, il faut commencer par se débrailler. Ce n'est pas la considération que l'on a pour les Français qui est, apparaît comme étant la chose la plus évidente. Mais comme nous sommes dans une société de bruit et non pas de contenu, quand vous faites du bruit en, déchant, en disant des choses pareilles, le petit exercice auquel je viens de me livrer, personne ne le fait. Le journaliste moyen, il se contente de rapporter le bruit qui est fait par celui qui a parlé fort. À aucun moment, il ne dit, mais nous marchons sur la tête. Tout cela ne va pas. Tout cela est contraire à ce que la démocratie appelle de principe et d'équilibre. Donc, Patrick Artus qui s'inquiétait du lien que j'établissais entre la démocratie et la numérisation de la société, j'espère avoir été convaincu qu'il y a un lien. Il y a un lien préoccupant. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas la puissance, la la, la sincérité de la conviction que vous exprimez qui compte, mais le nombre de followers que vous allez récupérer, la politique n'est plus de même nature. Alors je vois des leaders politiques désormais qui sont absolument enchantés de leur nombre de followers. Ils sont ravis parce qu'ils sont plus sifflés dans les manifestations et parce qu'ils ont des followers. Mais quelle est la part de sincérité et de conviction Si pour dire sincèrement ce que vous pensez, vous devez renoncer à avoir quelques followers ou même en perdre, alors quelle importance et combien de grands leaders politiques ont accepté d'être seuls parce qu'ils ont pris le risque d'avoir raison avant les autres et d'être des sentinelles, des éclaireurs Vous pensez que le général de Gaulle serait allé à Londres s'il s'était préoccupé de son nombre de followers Vous pensez que Pierre Mendès France, lorsqu'il est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour inviter le pays à la décolonisation, s'est préoccupé de son nombre de followers c'était une époque où la politique avait une certaine tenue. Donc là, on est dans une université. Dans une université, ces propos peuvent être tenus. Et d'ailleurs, à l'extérieur d'une université, absolument aussi. Et si on doit, pour avoir tenu ces propos, être morigéné de la belle manière, comme on dit dans les pièces de Molière, par la foule qui se prend pour le peuple, eh bien prenons le risque, au nom du peuple, d'affronter la foule. C'est ce que Victor Hugo nous invitait à faire. Y a-t-il d'autres questions Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Merci pour votre intervention. Merci aussi, monsieur Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus oui. fort Alors, aujourd'hui, euh, il y a un constat général qui tend à dire que les jeunes sont moins impliqués dans la vie politique et démocratique. Or, les recherches montrent euh, que les jeunes se sentent autant concernés, mais s'engagent de manière différente notamment sur la question de la sauvegarde de l'environnement et aussi de la préservation des ressources naturelles. Et pourtant, ils se sentent moins écoutés et moins compris par les gouvernements et les institutions. Donc, comment, dans la démocratie d'aujourd'hui, peut-on mieux comprendre, mieux prendre en compte et favoriser l'engagement des jeunes D'abord, moi, je ne suis pas du tout inquiet du niveau d'engagement des jeunes. Ce qui m'inquiète, c'est les perspectives qu'on leur offre dès lors qu'ils s'engagent, ou le discours qu'on leur tient pour être à la hauteur de l'exigence qui est la leur lorsqu'ils s'engagent. Parce que Vous savez que j'ai des enfants qui ont votre âge, qui ne sont pas très commodes dans l'échange, mais pour mon plus grand plaisir. Et ils ne sont pas très commodes dans l'échange parce qu'ils ont un très haut niveau d'exigence, d'exigence éthique, j'entends, moi, je, je, je, je veux dire la manière dont les jeunes euh, se battent contre leurs parents sur euh, euh, les achats faits au supermarché lorsqu'il s'agit de se nourrir, euh, la manière dont on choisit nos emballages de produits, euh, euh, la manière dont on voyage euh, avec euh, des vacances qui sont complètement reconsidérées au terme de discussion familiale, au motif qu'il ne faut pas prendre l'avion, mais plutôt le train, et s'il faut acheter une voiture, il faut acheter une voiture plutôt comme ceci que comme cela, ou le moyen de chauffage dans la maison n'est pas celui qu'il faudrait, et plutôt que d'aller dépenser de l'argent pour ceci ou cela, il faudrait mieux changer le moyen de chauffage compte tenu des conséquences que l'utilisation du fuel pour chauffer sa maison peut avoir sur la planète. Je ne sais pas si vous vivez ça, mais moi je vis ça tout le temps. Ce n'est pas facile. Euh... Mais, mais, mais c'est rassurant parce que le niveau d'exigence est là et la capacité à faire des concessions sur des choses essentielles parce que la sincérité est à la manœuvre euh, est faible. Donc pour moi, la question fondamentale, parce que j'arrive à un âge où mes chances d'être emporté par la jeunesse diminuent très nettement, hein. Et où la question que je me pose, c'est quel discours puis-je tenir compte tenu des responsabilités que j'ai exercées et compte tenu de l'analyse que je peux avoir du contexte pour faire en sorte de ne pas être déceptif pour les jeunes. Alors, il y a plusieurs manières de ne pas être déceptif pour les jeunes. La première manière de ne pas être déceptif pour les jeunes, c'est de ne pas leur tenir le discours qu'ils ont envie d'entendre, mais de leur tenir le discours de ses propres convictions. Je me méfie du jeunisme, mais absolument. Ce Je parle avec certains amis, certains politiques, mais il, faut, il faut des jeunes. Non. Bien sûr qu'il faut des jeunes, il faut toutes les générations. Mais il faut surtout tenir aux jeunes un discours qui soit digne au regard des aspirations et des, des espérances qu'ils portent. Il faut être à la hauteur, et être à la hauteur, c'est pas dire aux jeunes sur tous les sujets, vous avez raison. C'est les considérer comme suffisamment responsables et comme des interlocuteurs suffisamment dignes de respect, pour accepter d'engager avec eux le débat en prenant le risque de ne pas être en accord sur tout avec, avec eux, mais en les respectant toujours, précisément en prenant cette position d'assumer le débat. La deuxième chose, c'est que... Et ça, c'est une conviction profonde qui va vous apparaître peut-être comme un signe de naïveté. Mais ma conviction profonde, c'est que la politique et la sincérité ont tout à voir l'une avec l'autre. Vous ne parviendrez pas à recréer les conditions de la confiance si dans chacun des propos que vous tenez, chacune des idées que vous avancez, chacune des propositions que vous mettez en perspective, vous n'êtes pas d'une absolue sincérité. Parce que nous constituons un peuple intelligent. Et au sein de ce peuple, les jeunes sont les plus intuitifs. Ce sont eux qui mesurent mieux que quiconque la part de sincérité qui s'attachent au propos de tel ou tel. Donc, comment favoriser l'engagement Pas de et la sincérité. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut traiter les questions. Il ne faut pas prendre des postures avantageuses. Il euh, ne faut pas passer son temps à considérer que les jeunes viendront d'autant plus facilement que nous serons dans la dénonciation ardente de tout ce qui doit l'être. La dénonciation est utile, mais les solutions, après qu'on a dénoncé, sont, centra sont centrales, essentielles. Donc il faut coproduire des solutions. Et comment on les coproduit Dans l'engagement intergénérationnel. Dans l'engagement intergénérationnel. On n'excommunique pas les jeunes, mais on n'excommunique pas non plus les moins jeunes. Ils ont beaucoup à s'apporter les uns aux autres. Une société, ce sont des relations qu'on nous... Des ponts qu'on construit, des liens qu'on instaure, des solidarités qu'on appelle des esprits qu'on connecte et parfois même des morts qu'on interroge. Car je suis convaincu, comme Marx, que la mémoire des morts préside à l'action des vivants. Donc c'est tout ça qu'il faut faire simultanément si l'on veut conduire les jeunes à s'engager. Voilà. Merci à vous. Il revient. On n'a plus le temps de prendre de questions, malheureusement. On n'a plus le temps de prendre deux questions malheureusement. Il revient au, au recteur, le professeur Olivier Oliver. J'ai de, de hein, un peu de temps. Hein. Je peux en prendre encore une ou deux. Je non. Je ne je je viens pas dans les universités pour, pour mettre le désordre. Hein. <rire> Mais je veux bien prendre une ou deux questions. Une dernière question, et puis 19h30 était l'heure finale. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Euh D'abord, je suis honoré, et nous sommes tous honorés, je pense, de vous avoir face à nous, et je tiens à vous, à vous remercier pour votre présence. Et ma question euh, porte sur euh, vos convictions politiques et euh, euh, votre appartenance au gouvernement de Monsieur Hollande. Vous avez tout à l'heure dit que vous n'êtes pas capitaliste, et euh, vous, vous avez rappelé vos racines d'homme de gauche. Et euh, qu'avez-vous ressenti au moment de, de la loi El Khomri, la loi travail, ou alors les choix libéraux qu'a pu faire François Hollande, notamment le CICE Merci. Mais je vais, sur ces deux sujets, vous, vous apporter euh, un peu la contradiction. Est-ce que vous pourriez m'indiquer ce qui, dans le CICE, relève du libéralisme C'est un crédit d'impôt, le CICE. C'est un crédit d'impôt par lequel pour restaurer la compétitivité d'entreprises qui sont, dans la compétition internationale, absolument exsangue, c'est-à-dire que nous étions dans un contexte où notre compétitivité était sous le niveau de la mer, où notre déficit du commerce extérieur, nos situations d'emploi étaient catastrophiques, nous devions restaurer la compétitivité des entreprises. Pour restaurer la compétitivité des entreprises, nous mettions en place un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt, il est destiné à faire en sorte que l'on puisse créer les conditions de la production, de la recette fiscale, sans laquelle on ne finance aucun service public, et du financement des services publics. Et la politique est libérale lorsque ce qui est fait pour les entreprises ne sert en aucun cas à financer les services publics. Mais ce que je vous disais tout à l'heure sur la politique migratoire, on a créé 40 000 postes en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, on a créé 570 centres d'accueil d'orientation. Il avait été supprimé, avant que nous arrivions au pouvoir, 80 000 postes dans l'éducation nationale. Nous en avons recréé 60 000. Il avait été supprimé 13 000 postes dans la police, dans la gendarmerie, dans un contexte où les Français étaient désireux de voir le service public de la sécurité les protéger contre le risque terroriste. Nous en avons recréé 9 000. On avait fait une réforme des retraites à 62 ans sous le gouvernement précédent. Nous avons décidé de mettre en place la retraite à 60 ans pour ceux qui étaient dans les carrières longues et d'instaurer la pénibilité comme critère de félicitation du départ à la retraite de ceux qui avaient été dans les carrières longues et les métiers les plus pénibles. Nous avons mis en place le compte d'activité pour permettre la forme tout ça, ça représentait un niveau de dépenses publique significatif. Nous avons créé 39 000 postes par 50, 39 000 dans l'hôpital. Tout ça est dans les statistiques de l'INSEE. Donc, une politique est libérale lorsque la diminution des impôts est destinée à accompagner les dépenses, la diminution des dépenses publiques pour permettre la rémunération des actionnaires. Mais lorsque, avec la compétitivité des entreprises que vous restaurez, vous faites toutes ces mesures-là et d'autres encore que j'ai oubliées, c'est pas du libéralisme. C'est une politique qui consiste à faire en sorte que tout ce que vous faites sur le plan économique pour permettre à la production d'être possible et toute la richesse que vous créez ainsi permet de financer les services publics, j'aurais pu parler du plan grande pauvreté, de la politique du logement qui a été totalement détruite depuis puisqu'il n'y a plus quasiment de création de logement dans ce pays etc etc donc ce que vous dites là est très intéressant pour moi voyez, parce que ça je l'entends beaucoup quand je vais mais c'est ce que j'appelle la vulgate, la posture de tous ceux qui avaient d'ailleurs intérêt à diffuser ce discours, pour pouvoir faire ce qu'ils font aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est quand même cher payé. Parce que si vous êtes de droite, bien entendu vous avez intérêt à ce que les choses se passent ainsi, puisque à la fin vous gouvernez. Mais si vous êtes de gauche, ce qui est mon cas, et que vous êtes confronté à une opposition à gauche qui, systématiquement, lorsque la gauche gouverne, se comporte ainsi, à la fin, vous avez la droite. Et elle n'aime pas la même politique. Je vous rappelle que c'est une vieille histoire. Quand Léon Blum prend le pouvoir en 1936, il y a une gauche, la même, qui tient à peu près le même discours. Vous n'êtes pas assez à gauche, Monsieur Blum, donc on va vous mettre 1,5 million de personnes dans la rue. On le fait. Puis à la fin, l'expérience se termine. Et on sait ce qui se passe après. Donc, je ne vous dis pas que j'ai raison. Je vous demande simplement de réfléchir à cet élément-là. Parce que quand on veut qualifier une politique, il faut regarder ce qu'elle est globalement. Il ne faut pas se contenter de répéter ce que disent ceux qui la dénigrent. Et d'ailleurs, si je devais dénigrer moi-même cette politique à laquelle j'ai contribué, ce n'est pas sur ce plan que je l'attaquerais. C'est sur d'autres. Où il y, y a des choses à dire. Mais je ne vous le dirai pas, puisque vous semblez déjà avoir dans votre besace suffisamment d'arguments. Merci à vous. Merci, monsieur le Premier ministre. Malheureusement, on ne peut plus prendre de questions. Je laisse monsieur le, je laisse monsieur le recteur, le professeur Olivier Artus, conclure. Merci. Donc, je serai évidemment bref. La mission d'une université, c'est la recherche, la formation et l'insertion professionnelle mais c'est également de tisser des liens avec la société et de permettre ainsi aux étudiants de voir large, d'acquérir une culture large, des clés de compréhension du monde. Monsieur le Premier ministre et cher Patrick Artus, merci de nous avoir aidés ce soir à remplir notre mission de formation en nous invitant à porter sur le monde un regard qui soit à la hauteur des défis que nous affrontons. Je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.